Nos enfants ne sont-ils pas la plus grande richesse de nos pays Notre trésor le plus précieux Protéger nos enfants n'est-il pas notre plus grand devoir Avec notre résolution sur la situation des migrants mineurs marocains à Ceuta, le Parlement européen demande « La fin du chantage migratoire qui se joue de la misère humaine et utilise des enfants et des adultes pour un objectif géopolitique ». Le strict respect du droit international et des droits humains dans la prise en charge des enfants migrants aux frontières, comme sur le territoire européen. Et enfin, la résolution du conflit du Sahara occidental selon le droit international, droit à l'autodétermination et fin de l'occupation. Tout ceci en vue d'apaiser les relations de l'Europe avec le Maroc et de pouvoir sereinement poursuivre notre coopération si importante, notamment pour les jeunes de nos deux rives. Au-delà de la solidarité européenne et de la protection des enfants, cette résolution est aussi un message de soutien envers les Marocaines et les Marocains, les enfants qui errent encore dans les rues de Ceuta, les parents angoissés et les femmes mules. Merci.